En ce chaud mois de juillet 1789, la fièvre s'est emparée de la capitale française. Paris, peuplé alors de 550 000 habitants, fait face à un afflux considérable de mendiants venus chercher du travail pour échapper à la misère. Car depuis des mois, le Royaume de France est en crise. La canicule s'installe en France. L'été n'a pas encore démarré. Et déjà, toute la France étouffe sous une chaleur écrasante. 42 à Nantes, 41,7 à La Rochelle. Température digne du Qatar. Alors, les températures, bah, ça va de 50 à 50. Quand je dis 50, c'est 50 à Londres, ben, Vous voyez, ce matin, toute la carte est rouge. Toute, euh, toute la France est en vigilance. Aussi, pour les amateurs de bronzette, n'oubliez pas votre écran total parce que le soleil est très très méchant et voilà ce qui risque d'arriver. Le feu a remplacé le ciel. Un mur de flammes tourbillonnant, bouillonnant qui avancent inexorablement. On peut parler même de conditions euh, historiques, euh, puisque c'est des valeurs qui n'ont jamais été relevées depuis qu'on relève les températures euh, pour certaines stations depuis plus d'un siècle. Ce mois de juillet va probablement être le plus sec jamais observé en France. Est-ce que vous vous y attendiez à des statistiques aussi incroyables Alors c'est vrai qu'avec le changement climatique, on a ce sentiment effectivement d'un film qu'on a déjà vu parce que tout était déjà écrit. Comme un cauchemar sans fin. Les mêmes images de forêts dévorées par les flammes, d'épinettes entières, des arbres desséchés qui partent en fumée aux quatre coins du pays. Je vous l'annonce, euh, j'ai demandé que le, le numéro euh, vert Canicule Info Service hein, soit, soit remis en place aujourd'hui à 14h. Mais c'est aussi aujourd'hui un nouveau modèle de société que les scientifiques appellent de leur vœu. Un modèle plus sobre, qui permette au maximum de mieux respirer, de mieux s'alimenter, et d'imaginer l'avenir autrement que comme un scénario catastrophe dans lequel les plus privilégiés, eux, seront les moins impactés. En juin dernier, Kim Kardashian parlait de son nouveau joujou comme de l'aboutissement d'une vie. Oh my god, I, mean, I never dreamed I would own a plane. It's just I wanted it to feel like an extension of me. Le yacht du multimilliardaire Jeff Bezos, enfin mis à l'eau aux Pays-Bas, ce monstre des mers de plus de 217 mètres de long, va enfin pouvoir prendre la mer. Il a fallu démonter un pont historique pour faire passer les trois mâts du navire. Et l'yacht, si vous voulez le racheter à Jeff Bezos, sachez qu'il vous faudra débourser 500 millions de dollars. Jeff Bezos, quand il fait ses, son, son petit tourisme spatial, à lui seul, à lui seul ouais. en 10 minutes, il émet 75 tonnes de CO2, c'est-à-dire accrochez-vous, ce que le milliard le plus pauvre de la planète n'émettra pas dans toute une vie. Un individu d'une part, 10 minutes, un milliard d'individus de l'autre, toute une vie. Tous. Français aujourd'hui, on a envie de, de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Euh, on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce euh, jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Donc c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. C'est incroyable quoi, c'est un problème planétaire. Les mecs passent leur journée à nous expliquer que c'est de notre faute à nous quoi. Non mais c'est dingue ça Commencer déjà par arrêter Faire tourner vos bagnoles là devant l'Elysée H24. Là, on est dans la cour de l'Assemblée, tu vois. Et il y a toutes les bagnoles qui se garent et qui continuent de tourner pendant le temps de l'Assemblée. Le ministère de l'écologie, j'ai regardé, il est à 800 mètres, il me semble. J'ai vérifié, j'ai regardé sur ma piste. 600 mètres à pied, 8 minutes. C'est là, quoi. juste à côté. On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage. C'est une vidéo accablante. Ce que l'on découvre sur ces images s'appelle une mise à l'évent. Des milliers de mètres cubes de gaz rejetés dans l'atmosphère. La scène se passe sur un site de Storengie, la filiale d'Engie qui stocke le gaz en France. Plusieurs salariés que nous avons rencontrés parlent d'une pratique courante utilisée lors d'opérations de maintenance. Au niveau individuel, si on met déjà la climatisation en ce moment un peu moins fort, et si on arrive, quand il commencera à faire froid, à mettre le chauffage un peu moins fort que d'habitude, on y contribue. Donc on faisait les mises en sécurité des installations, et là on mettait tout le gaz à l'atmosphère, alors qu'on n'avait pas besoin. C'est des milliers et des milliers de mètres cubes qui partent aux petits oiseaux. C'est-à-dire que la consommation, je dirais, d'un village pour l'hiver, elle va partir des fois sur une, une, un torchage. On gâche du gaz Nous, on gâche, eux disaient non, on gagne du temps. Je vous cite quelques exemples, quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie et notamment on débranche son wifi. Rien que pour cette filiale, environ 2 500 000 m3 seraient relâchés chaque année du méthane extrêmement polluant. Des pratiques qui auraient cours dans toutes les entreprises de gaz. Franchement, ça fait péter une durite. Hein. Ça fait vraiment péter une durite. D'après un arrêté de 2014, Engie a pourtant l'obligation de limiter ce type de purge. Mais à l'heure actuelle, aucune sanction n'existe pour les entreprises qui ne respectent pas la loi. Ce plan de sobriété, la logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps, est une logique de mobilisation générale et pas d'obligation ou de coercition. Je pense que c'est très important parce que moi je crois dans l'intelligence collective et nos compatriotes sont tout à fait conscients Connaissez-vous la tour Sequoia c'est joli, Sequoia comme ça, ça sonne nature, ça oui. sonne planète, c'est à la, la Défense, le quartier d'affaires de la capitale. Et BFM TV révèle que les bureaux y sont euh, allumés la nuit. Ces images sont tournées dans la nuit de vendredi à samedi. Le hic, c'est que la tour Sequoia abrite les bureaux du ministère de la Transition écologique. <rire> Alors la logique du colibri, c'est celle qui est portée par beaucoup d'écologistes, qui est de dire, n'entrons pas dans des grands conflits clivants politiques, revenons aux petits gestes, c'est-à-dire que si on utilise un peu moins tous l'eau du robinet, si on va un peu moins tous acheter des produits chimiques, et ben petit petit à petit, finalement, toutes ces interactions sociales cumulées, nous irons vers un monde meilleur, ce qui est en fait une vision libérale. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Moi, j'ai une vision résolument politique, avec une part d'affrontement conflictuel. C'est-à-dire, chaque lieu est un champ de force et euh, on n'est pas forcément euh, d'accord les uns avec les autres. Il faut assumer nos conflits et donc il y a du conflit. À l'heure de la sobriété énergétique, gaspiller les ressources agace l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux aussi, la chasse à la surconsommation s'organise. Des comptes Twitter traquent même les déplacements quotidiens des jets privés de nombreuses personnalités, comme celui du multimilliardaire Elon Musk ou de la star mondiale Kylie Jenner et dit que quelqu'un dépense de l'argent en France, c'est mal vu. Et la réussite en France est mal vue. Aujourd'hui, les Français, le font beaucoup plus en cachette parce que justement, on leur tape toujours dessus. Pour vous donner un ordre de grandeur, une personne qui parcourt une distance en jet émet en moyenne dix fois plus de CO2 qu'une personne qui parcourrait la même distance en avion et les jets émettent 50 fois plus qu'un trajet en TGV. On comprenait quand même que ça devient un luxe qui ne passe plus auprès d'une lâche partie de la population. Alors oui ou non, parce que si la population avait les moyens de se le payer ou croyait qu'ils ne se le paieraient pas, c'est souvent les gens qui n'ont pas les moyens qui rouspètent. Pour info, la fortune moyenne des utilisateurs de jets privés est de 1,3 milliard d'euros. Le record du vol le plus court est détenu par le milliardaire et patron de LVMH, Bernard Arnault, avec un vol Londres-Ouest-Londres-Est de 10 minutes. En un mois, le jet privé de Bernard Arnault a pollué autant qu'un Français en 17 ans. En regardant les trajets effectués par ces milliardaires, vous avez de quoi déculpabiliser de votre propre empreinte carbone. En France, les 10% les plus riches de la population émettent 25 tonnes de CO2 par an par habitant, l'équivalent de 5 fois ce qu'émettent la moitié la plus pauvre de la population. Même si c'est souvent de façon contrainte, la moitié des Français a en fait déjà rempli sa part du contrat, puisque 5 tonnes de CO2 c'est la moyenne que devraient émettre les Français en 2030 si l'on respecte nos objectifs climatiques. Concernant la polémique sur les jets privés, êtes-vous sur la ligne de votre collègue du gouvernement Clément Beaune qui dit qu'il faut réguler ou non Pour vous, c'est un faux problème. Alors, deux choses. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Il y a un lien extrêmement étroit mmh. entre la répartition de la consommation et donc des revenus au niveau mondial et la lutte contre le changement climatique. Et on doit faire ce lien aussi politiquement. Parce que sinon, si on essaye de dire « Oh là, il faut que tout le monde fasse un effort », en commençant par se débarrasser des vieilles voitures, on arrive de manière euh, légitime à quelque chose comme les Gilets jaunes. Le kérosène des avions à l'heure actuelle, des jets privés euh, en particulier, est moins taxé que l'essence du euh, du gars qui prend sa voiture pour aller travailler le matin. Moi, je suis euh, du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. 0800 06 66 66. Ce brasier de pain et de végétation qui continue de progresser, malgré l'intervention de ces pompiers de Gironde, dans ce décor de fin du monde. La France aride vit une sécheresse historique. Vu du ciel, la situation n'a jamais été autant préoccupante. Du jamais vu sur les bords de Loire. Le niveau du fleuve est historiquement bas. Un désert de galets. Ici, voilà ce qu'il reste de la Drôme. Des terres craquelées, arides dans Loire-Atlantique et des cultures en souffrance comme ici, en Haute-Garonne. Conséquence immédiate sur la récolte à venir, une perte de rendement de 50% et des pommes de terre en manque d'eau et donc beaucoup plus petite que d'habitude. On a... Que des pousses qui sont complètement grillées. Ça repartira jamais si on n'a pas une petite goutte d'eau. Pour les nourrir, ce producteur est donc obligé de piocher dans ses réserves de fourrage d'hiver. Problème, ces réserves ne sont pas extensibles. Le contraste entre ces étendues d'herbe entièrement sèches et le green est saisissant. Une dérogation autorise ce golf à arroser le parcours où se trouve le trou. Hier matin, en région parisienne... Non, ce groupe s'introduit par effraction sur un terrain de golf, étale de la terre et des légumes sur le green pour dénoncer la consommation d'eau des golfs en période de sécheresse. Aujourd'hui, nous, agriculteurs, on ne peut pas comprendre euh, l'arrosage euh, de tout ce qui est euh, sportif euh, en général, puisque nous, on nous interdit beaucoup de choses. On n'arrose plus que la nuit. Et puis euh, aujourd'hui, il faudra surtout choisir entre le loisir et l'alimentation humaine. Conséquences si la sécheresse persiste, dès la fin de l'année, les briques de lait pourraient manquer dans les rayons des supermarchés. L'inflation grimpe. Jamais, au-delà de son année de mise en circulation, l'euro n'avait été si bas. Il passe sous le dollar et cela n'augure rien de bon. Le ticket de caisse du panier du 20h ce mois-ci explose. Sur un chariot de course d'une quarantaine de produits représentatifs de notre consommation courante, hein, eh bien la hausse sur un an est de 12%. La réalité que vivent les Français, c'est une inflation à deux chiffres, dit cette enquête relayée par Le Monde, et non pas le chiffre officiel de 6%. C'est quasiment le double. Des prix qui s'envolent, à commencer par les pâtes plus 21% pour des pâtes de marque, et même, c'est un record, plus 47% pour celles premiers prix, en raison de la pénurie du blé. Aujourd'hui, on est dans le pic de l'inflation, et ce pic de l'inflation va encore durer quelques semaines, voire quelques mois. On retrouve, je ne fais pas la métaphore avec le Covid, et je ne vais pas vous faire le coup du pic versus le plateau haut, mais on serait plutôt sur une forme de plateau haut qu'un que, qu pic mmh. si vous préférez, pour que les gens vraiment comprennent. An inflation profile, it does. C'est-à-dire que vous avez une mécanique de croissance de l'inflation qui finit par s'atténuer et ensuite qui commence à à rentrer dans l'ordre progressivement. And this is what we project for 22. Nous pouvons espérer que cette période, on commence à en sortir au courant de l'année 2023. Ça veut dire que quand on entend Bruno Le Maire qui, la semaine dernière, dit « on est à un pic », sous-entendu, ça va redescendre. On entend à l'inverse Olivier Véran hier qui dit « on est sur un plateau plutôt je, que sur je, un pic je, quoi ». C'est quoi C'est un pic C'est un plateau C'est un toboggan C'est quoi Je vais vous décevoir On a désormais, on est dans un environnement d'inflation durable. Vous avez parler d'anticipation et de spéculation. Est-ce que ça veut dire que l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui a une part qui est une part de recherche de profit oui. euh, sur le dos des Français à un moment où, au contraire, on doit tous faire un effort et se serrer la ceinture Oui, et ça va continuer. Nous allons au-devant de la plus grave crise euh, qui a connu la France depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Un peu partout en Europe centrale, réapparaissent aussi ce que l'on appelle les pierres de la faim. Avec ces mots, en allemand, « Si tu me vois, commence à pleurer. » Un avertissement ancestral en mémoire des famines passées. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Là, le président de la République vient de dire « abondance ». Mais abondance pour qui Évidemment au oh nom de l'unité, comme ça serait les Français en général, on a l'impression que c'est l'abondance pour tout le monde. Ben non il y a des gens qui, dans notre pays, sont en état d'abondance et d'autres qui sont déjà en situation de pénurie. La question de la crise écologique, c'est une question qui nécessite une métamorphose de nos économies et de nos sociétés. Donc, quand on entend des politiques qui disent, qui discutent le petit détail, etc., c'est pas dans le détail, c'est une métamorphose une totale. C'est ce une véritable ré révolution intellectuelle et sociale qu'il faudrait. Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Mais je l'affirme, je ne crois pas un instant que cette révolution climatique passe par la décroissance. Au contraire. Dans nos pays, à nous, euh, il n'est absolument pas clair que si on regarde les dernières décennies, la croissance par exemple qui a été vécue aux états unis ou au Royaume-Uni, se soit accompagnée d'une augmentation de la qualité de la vie de oui. 90% des gens aux états unis Les salaires sont restés stables. Euh, les, Et les inégalités se sont les creusées. L'espérance de vie euh, des 40-50, même avant le Covid, euh, baissait. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Il s'écroule à travers tout le pays. Des dizaines d'immeubles, parfois quasi neufs, démolis en une fraction de seconde, sur ordre du gouvernement. Trop de logements et pas assez d'acheteurs. objectifs. maintenir le prix du marché. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, croyez-moi, du mal à pardonner. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondé, profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce qu'ils n'auront plus d'autres solution Je ne vois rien. J'espère que ninguin part. J'espère que personne ne s'est arrêté au milieu de la route. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver dans cette situation quand j'ai commencé à filmer. Heureusement, il finit par sortir. Face au glacier du Mont-Blanc, la barre des 30 degrés est franchie. C'est du jamais vu sur le col des Aravis, à 1500 mètres d'altitude.